Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une régression linéaire simple sur PSPP. Cette étape suit souvent les corrélations. La régression linéaire simple va nous permettre de calculer la relation entre deux variables. Si cette relation est linéaire, nous allons pouvoir prédire la variable dépendante, ou VD, en fonction de la variable indépendante, VI. Imaginons qu'on réalise une étude où on relève l'âge des personnes et leur taille. La taille est notre variable dépendante, ou VD, et l'âge est notre variable indépendante, VI. La question qu'on peut se poser, c'est s'il y a une relation entre ces deux variables et qu'elle est linéaire, quelles prédictions on peut faire À quel âge on peut espérer mesurer 1,50 m par exemple Dans mon exemple ici, tiré d'une de mes études, je m'étais intéressée entre autres au but d'accomplissement des personnes. Pour l'expliquer rapidement, les buts d'accomplissement sont des objectifs que les personnes poursuivent quand elles réalisent une tâche. Si on a deux personnes qui réalisent un examen de mathématiques, par exemple, elles peuvent toutes les deux avoir des objectifs différents, c'est-à-dire poursuivre des buts différents. L'une peut chercher à bien comprendre les exercices demandés, et donc à maîtriser la tâche, c'est ce qu'on appelle un but de maîtrise, et l'autre peut avoir pour objectif de faire mieux que sa voisine pour la surpasser. C'est ce qu'on appelle un but de performance. Quand les personnes poursuivent ce type de but, elles se sentent en compétition. Dans mon questionnaire, j'avais uniquement inclus le but de performance. J'avais aussi demandé aux personnes si elles travaillaient dans un environnement multiculturel, c'est-à-dire avec des personnes de nationalités différentes. Les réponses pouvaient aller de 1 à 5 sur une échelle de l'ICERT, pour ces deux variables, donc pour le but de performance et pour le fait de travailler dans un environnement multiculturel. Les résultats de la corrélation que j'avais réalisée avant pour ces deux variables montrent un lien significatif entre les deux. On est à 0.002, donc c'est inférieur à 0.05. On peut se demander si on peut prédire l'une par rapport à l'autre. Autrement dit, si on peut prédire la poursuite du but de performance par rapport au fait de travailler dans un environnement multiculturel. Pour avoir des réponses et faire une régression linéaire sur PSPP, il faut cliquer en haut sur Statistiques, puis sur Régression, et enfin sur linéaire. Dans la fenêtre qui apparaît, je vais faire passer ma VI, ou variable indépendante, vers la droite, dans la partie indépendante, grâce à cette petite flèche. Ici, c'est le fait de travailler dans un environnement multiculturel. Et je vais faire de même pour la variable dépendante, ou VD, qui est mon but de performance, je vais le faire passer ici. Si on avait une étude comprenant l'âge et la taille des personnes, on mettrait l'âge dans indépendant et la taille dans dépendant, puisque la taille varie en fonction de l'âge, mais l'âge ne varie pas en fonction de la taille. Par ailleurs, si vous faites une régression linéaire multiple, donc avec plus de deux variables, la procédure est la même sur PSPP. Une fois qu'on a sélectionné nos variables, il ne reste plus qu'à cliquer en haut à droite sur OK. Dans la nouvelle fenêtre, ou la fenêtre avec la corrélation si vous en avez fait une juste avant comme moi, PSPP nous donne les résultats avec plusieurs tableaux. La première chose à regarder, c'est la valeur de P, ici dans SIG, dans le dernier tableau. Pour que la régression linéaire soit significative, il faut que cette valeur soit inférieure à 0.05. Ici, elle est égale à 0.002, donc c'est inférieur et c'est significatif. Comme la corrélation était significative, je m'attendais à ce que la régression le soit aussi. La valeur de β, ici 0.54, est identique à celle de la corrélation. Revenons à la régression. Dans le premier tableau, le R carré, ou coefficient de détermination, nous donne le pourcentage de la variable dépendante expliquée par la variable indépendante. Il s'agit donc du pourcentage de la poursuite du but de performance qui est expliqué par le fait de travailler dans un environnement multiculturel. Mais il faut surtout regarder le R carré, ici, ajusté à l'échantillon. Ainsi, le fait de travailler dans un environnement multiculturel explique 27% de la poursuite du but de performance par les personnes. Pour rédiger les résultats, j'aurais bien sûr besoin de la valeur de P, (0,002), de la valeur du R carré et ajusté, 30 et point 27, ainsi que du degré de liberté de T, qui est ici, à l'intersection entre résidus et df, 29, et sa valeur, qui est ici, 3,50. Je n'ai pas parlé du tableau de l'ANOVA parce qu'il nous intéresserait si on avait plusieurs variables, si on avait fait une régression multiple, mais ici ce n'est pas le cas. On représente souvent la relation et prédiction par un nuage de points qu'on appelle aussi diagramme de dispersion. Il peut être réalisé par exemple sur Excel et il ressemble à ceci. Nous avons la variable indépendante en abscisse ou en horizontal et la variable dépendante en ordonnée ou verticale. La ligne ici, c'est la droite de régression. Pour la réaliser, on a besoin de connaître l'équation de la régression. Cette équation renvoie à une sorte de formule qui permet de prédire la variable dépendante, ou VD, en fonction de la variable indépendante, VI. Dans mon exemple, ce serait donc prédire le but de performance en fonction du fait de travailler dans un environnement multiculturel. Cette équation est présentée sous cette forme, Y est égal à A fois X plus B. X, c'est le nom qu'on donne souvent à la variable indépendante, et Y à la variable dépendante. Donc comme vous le voyez ici, il s'agit de prédire Y en fonction de X. Autrement dit, de prédire la variable dépendante en fonction de la variable indépendante. Mais il y a aussi A et B qui font partie de l'équation. Pour savoir qu'est-ce qui correspond à A et à B dans les résultats de PSPP, il faut regarder le dernier tableau de résultats sur PSPP. Le petit a est indiqué ici à l'intersection entre travail, qui est ma variable indépendante, et coefficient non normalisé, sous le B majuscule, mais qui ne doit pas vous embrouiller. Il vaut donc 0.37, donc la version arrondie de 0.3682 sur Excel. Et le petit b est indiqué juste au-dessus de a. Il est égal à 1.46. Vous pouvez tout à fait ajouter ensuite ce type de diagramme à vos résultats. Sachez que sur Excel, il est possible de choisir l'option « Disposition 9, qui vous donne automatiquement l'équation sans avoir à l'indiquer. Mais je ne sais pas où ça se trouve exactement dans toutes les versions. J'ai mis dans la description de la vidéo un exemple des résultats aux normes APA que l'on suit en psychologie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt